Hello, c'est Lingen. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment mettre une vidéo en première. Mettre une vidéo en première, c'est la possibilité de diffuser en direct quelque chose qu'on a pré-enregistré. C'est parfait, normalement, notamment pour les sommets virtuels, parce qu'il n'y a pas le stress du direct. Et puis, il y a aussi l'effet du direct, c'est-à-dire qu'on qu va lancer à une certaine heure, la vidéo programmée, et puis il y aura un temps au de 9 la vidéo se lance, il y a la possibilité de chatter aussi avec les participants, donc ça donne vraiment une impression que c'est en direct, l'idée c'est pas non plus de mentir aux gens et de dire c'est du direct, mais la diffusion, le fait qu'elle soit en direct, un peu comme un film, hein. quand vous allez voir un film, le film a été enregistré en amont, mais c'est diffusé. Euh, à un moment donné, donc ça donne un rendez-vous. Pour ça, c'est très simple. Alors juste, j'en profite parce que j'ai oublié de faire ça, voilà. Euh, vous faites tout comme d'habitude et ici, dans « Visibilité », vous allez dans « Programmer »,« Définir comme première ». Vous choisissez l'heure qui vous convient. Vous ne trompez pas de date parce que ça peut arriver. Vous faites « OK »,« Enregistrer ». Et puis pour vérifier, c'est très simple, vous cliquez sur « Le lien ». Et vous voyez, si ça se diffuse bien, voilà, dans 20 minutes, c'est exactement ça dont j'avais besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. À très bientôt.